Et 1, 2, 1, 2, 3, 4. Le soleil vient de se lever. Ton Abster va flipper cette fin d'année. Nous, on est contents de retrouver l'ami GLG. J'ai loupé, j'ai loupé le générique. Et pourtant, il n'y a pas de panique. Tout ça va vite aujourd'hui. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On se donne rendez-vous. Bonjour à tous, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour une petite JT New Geek du 21 janvier 2022. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On se donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé. Bah, GLG, la nuit du petit-déjeuner et toute la journée en replay. Ça pourrait presque rimer avec, il va pas y arriver. Si, mais y arrive mais bon. allez, comme chaque début d'émission, on commence avec une spéciale édicace à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café. Plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, bah, c'est validé. On a passé le premier palier. Donc, il y aura bien une émission par semaine au mois de février et on est à 68% des objectifs pour atteindre deux paliers. Tu peux m'offrir un café sur Tipeee. Ça coûte, tu mets un euro, deux euros. Tu es tranquille pendant un mois. Tu reçois toutes mes vidéos avant tout le monde. Tu aides à financer l'émission et tu te dis, ah, oh, cette émission, elle est quand même vraiment sympa. Et tu dis quoi? GLG, il a dit qu'au mois de février, il pourrait y en avoir plus. Attends, on en parlera tout à l'heure. Ne t'énerve pas, Coco. Spéciale dédicace également à ceux qui mettent un pouce en l'air sur l'émission. Tu t'as pas de thune ou tu veux pas en donner. Tu dis ouais, ben enfin bon, un pouce en l'air. Ce qui d'aller en bas dans YouTube, mettre un pouce en l'air. Ça permet de faire remonter l'émission. J'ai vu que beaucoup avaient complètement lâché le morceau. Hein. Euh, le nombre de pouces en l'air, c'est complètement cassé la gueule. Puisque maintenant, on est rentré dans une petite routine euh, audiovisuelle où on a l'impression qu'il ne faut plus le faire. Et pourtant, il faut continuer. Vous pouvez également mettre un commentaire. Il y a des vidéos où on n'a pas de commentaire avant euh, fin après midi <rire> C'est incroyable. On a des vues, les gens regardent, mais comme à, euh, la télé, voilà, il y a la télé, sans l'air, c'est pas les colis. Typique, oh, il gagne bien sa vie, on s'en fout, voilà. Et euh, commentaire, euh, voilà, pas du tout. Vous pouvez mettre ça pour prouver que vous êtes là pour finir un petit peu cette fin d'année, je vous rappelle, le jour de l'an chinois, tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça, voilà. Bon allez, maintenant qu'on a passé un peu dans le dur, passons un peu aux news du jour. Je vous rappelle, le geek.tv, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie. Alors les vidéos que je fais et surtout les vidéos que je regarde. Je vous poste un peu dessus toutes les vidéos qu'on peut trouver. Bonjour à... Ao... Ao... Ao... Ao... Ao... Ao... Ao. Zéro. <rire> Bonjour à toi. Euh, C'est comment depuis la Thaïlande Monsieur, comme chez vous, euh, ça va. On est passé en... J'en parlerai quand je vais parler de mes vacances. Voilà. Comment on s'est passé en Thaïlande. Et que du coup je pourrais repartir en vacances pour de vrai. Bon, le guide.tv vous allez trouver bien évidemment toutes mes vidéos. Et puis les vidéos que je regarde. Il y a pas mal de trucs. Hein. Alors le Cube que j'avais regardé, euh, puis j'adapte. Et les vidéos que je regarde... de euh, Intergalactique là où ils expliquent la fin de Éternel, parce que j'avais pas tout compris, moi le Chevalier Noir et tout, j'étais pas trop au fait. Et surtout, après, il revient sur une vidéo que en fait bah, ça pourrait euh, teaser un peu l'arrivée de Blade, notamment la voix et tout. Je vous laisserai aller voir ces vidéos, elles sont assez intéressantes et tout. Et j'ai vu pas mal de vidéos américaines où ils expliquent qu'en fait cette histoire de Chevalier Noir, c'est un ancêtre de Jon Snow. Pour ça qui se ressemble, voilà, de Jon Snow, oui, dans Game of Thrones. Et que c'était lui aussi le chevalier noir avec l'épée et tout. Enfin, voilà. Il y avait, il y a des théories, il y a des théories un petit peu, euh, un petit peu compliquées. Mais voilà, c'est intéressant. Voilà, les éternels. Si comme moi vous n'avez pas tout euh, compris la fin parce que vous n'êtes pas trop Marvel, et eh ben au moins, euh, au moins vous aurez plus d'explications. C'est pas mal. Vous retrouverez le live de mercredi. Vous retrouvez pas mal de choses. Merci. <rire> T'es tout seul. Hein. <rire> on, a, on est sur Twitch en live en même temps que je fais l'enregistrement. T'es tout seul. Mais voilà, il y a du chat, il y a du smiley et tout. As, tu as rien pour toi. <rire> Tu, tu m'as rien pour toi. Ou l'inverse. Je t'ai rien pour moi. Ça, ça marche aussi dans les deux sens. Ne voyez aucune allusion... Euh... Ah, j'ai mis ces allusions et hallucinations. N'y voyez aucune allusion au Club de l'Arc-en-Ciel, bien évidemment. Bon, allez, on parle bien des reviews de la semaine. On parlera bien de cette batterie externe. Alors, une espèce de grosse batterie qui intègre un onduleur, un onduleur de 300 watts. Pas mal en puissance et surtout de 300 watts heure ils ont fait des chiffres un peu cohérents batterie 80 000 milliampères on peut recharger n'importe quel appareil de 300 jusqu'à 300 watts pendant au moins une heure mais évidemment chargeur allume cigare 120 watts quand même charge même cigare des prises à l'avant 120 watts aussi pas mal, les prises USB, des prises USB Type C. Je vous laisserai voir la review. J'ai essayé de la faire la plus complète possible pour essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi les milliampères, pourquoi les watts, pourquoi les water pourquoi cette batterie, elle est en fait tout compte fait, elle est vachement bien et que c'est un très très bon achat. Et je sais que vous êtes nombreux à avoir craqué pour cette batterie puisque en mode survivor ou en mode problème d'électricité ou je veux me balader et tout, bah, ça fait d'une batterie 3 ,5 kg 5 qui peut vraiment euh, faire la différence. Et euh, je suis en train de voir avec le solaire là comment je pourrais faire une petite équipe, euh, un petit voilà, équipé pour pour recharger ça serait pas mal bon on parlera également de le jour de l'an chinois 2022 qui sera donc cette année le 2 février euh, le 1er février alors le 1er février moi je pensais que la plupart allait fermée du samedi au samedi et en fait non hein, la plupart ils ferment du 27 au 8 février, alors du 27 janvier au 8 février. Et comme je l'explique dans l'article, en plus c'est moi qui fais l'article, mais j'avais complètement oublié, c'est alors que les chinois débrayent généralement une semaine avant, et après au retour de, de, de, de, du jour de l'an chinois, ils mettent une semaine à se remettre un petit peu en place, c'est un peu normal. Alors le problème c'est que s'ils si s'arrêtent le 27 janvier, soit euh, semaine prochaine et que aujourd'hui on est déjà le 21 oui on est dans la semaine de débrayage c'est pour ça qu'il se fasse plus rien, <rire> pour ça il fasse pour rien. je il a plus rien il a plus personne pour les pour les reviews j'ai encore des contacts mais les produits arrivent pas les transporteurs j'ai trucs sont partis depuis fedex depuis quatre jours c'est toujours pas pris en charge parce que bah, les avions doivent être à la gueule euh, juste avant le jour de l'an chinois et il n'y a pas de news et il n'y a pas de nouveautés et on sent que même les meufs sont plus là tu vois elles sont elles sont là mais elles sont plus là où j'écris à des meufs pour savoir euh, par exemple, Dreamy, j'ai le nouveau Dreamy, là le nouveau aspirateur, pareil, elle m'a pas compte plein de me contacte plus, m'écrit plus, répondent plus, répond au bout trois quatre jours et tout, et je me suis dit ça y est, on est dans la semaine de débrayage. Je veux dire que les mecs se disent, attends, euh, on est le 20, le 27 on ferme tout, donc ils commencent, ils se préparent déjà à fermer. Donc ça y est, déjà plus personne n'est opérationnel en Chine. Si vous reste des commandes à faire, bah, faites-les vite puisque si elles peuvent partir avant le 26 tout ira bien mais sinon ça va être cramé et après donc ils reprennent le 8 ça veut dire que moi bah, le 5 moi j'ai vu je partirai, je partirai le 5, je reviendrai le 5 ça serait samedi dimanche 5 6 7, donc, il reviendrait mardi, et là il leur faudra encore une bonne semaine le temps de rallumer les ordinateurs, rallumer les lumières, enlever la poussière, lire tous les mails qu'ils ont reçus, qu'ils n'ont pas traité et tout. Donc, ben voilà, on est, on est déjà on est dans la merde. Ça, plus les hamsters, hein, plein de mauvaises nouvelles. Hein. Voilà. Bon, et euh, comme je voulais annoncer, moi je partirai en vacances enfin cette année, puisque ben, la bonne occasion pour moi, vu que les Chinois partent en vacances, et ben j'aurai pas vraiment beaucoup de travail, j'aurai pas beaucoup d'emails, il n'y aura pas beaucoup de news, il n'y aura pas beaucoup de grand chose. Donc, c'est l'occasion pour moi aussi de prendre une semaine de vacances pour de vrai du 29 janvier au 5 février donc il y aura pas de, pendant cette semaine-là, il y aura certainement pas de JT du Geek. Je vais pas, faire l'enregistrement et tout. C'est compliqué à l'extérieur et tout. Il y aura peut-être un live le mercredi. On verra si j'ai une bonne connexion. On peut lancer un live comme ça en mode FAQ le mercredi à 16h pour dire d'entretenir. Mais voilà, du samedi au samedi, sachez que de cette semaine-là, il y aura JT du Geek, des emails. On sera sur Line et tout. Mais il y aura pas d'émission. Il y aura pas de, voilà. On va rester un peu tranquille. Et enfin, une semaine de vacances. Je vous rappelle, on était là à Noël. Hein, on était là au jour de l'an. On était là, voilà. On prend jamais de vacances. Mais là, c'est vraiment le cas les Chinois partent vraiment l'occasion pour moi aussi de partir une semaine en moto euh, voilà je vais me balader un peu euh, en Thaïlande alors en Thaïlande c'est mieux il euh, n'y a plus de touristes plus rien comme chez vous tout le monde tout le monde est vacciné puis ici c'est masque obligatoire partout hein, c'est vraiment euh, c'est dehors dedans euh, je veux dire des fois dehors sais, tu dis tu mets pas le masque tu as le malheur de croiser quelqu'un et te regarde ces gens euh, un lépreux quoi toi donc chou euh, tu mets ton masque c'est vraiment voilà partout euh, on sait pas une équilibre faut le mettre pas le mettre dehors tout le monde le met partout et c'est vrai que bon bah ben ça porte quand même ses fruits lavage de main partout euh, le test pcr là jusqu'à la semaine dernière il le demandait quand tu allais manger dans un endroit c'était si un pspcr PC de Alors, il n'y avait pas de date dessus mais si tu en avais un ou que tu en avais fait un récemment donc beaucoup de euh... De régions sont toujours en orange, ça veut dire que normalement bah, tout doit fermer à 21h, les restaurants et tout, mais pas mal de régions sont passées en jaune, ça veut dire qu'on on va pas vers le pire, ça veut dire qu'on est pas mal, on peut naviguer et tout, et pas mal de régions sont passées vers le jaune pour reprendre une activité, donc bah, c'est bon on peut partir, voilà, donc ça sera pour moi, euh, sur demande, ce sera seulement Arroutaïa, le pont de la rivière Kwai, et après, j'irai voir euh, Lolo, euh, qui s'est acheté un champ, <rire> et qui une maison, un panneau solaire, et tout, là, voilà, <rire> Je vais le voir un peu là-bas, euh, dans, le, dans le, le, le milieu de la Thaïlande, et tout, voilà, faire enfin, une petite un petit trip de une semaine, euh, en moto, euh, tranquille, voilà, tranquille, détendre, laptop, bien évidemment, revient euh, portable, 5G, je serai encore disponible, mais vous comprendrez que pendant ces semaines-là, il n'y aura pas de JT du Geek, il n'y aura pas et certainement juste un live Twitch le mercredi que je pourrais faire depuis l'hôtel. Je vais voir comment je peux gérer ça. Mais ça a l'air de plutôt bien marcher avec l'application et tout et tout. Voilà, profitons. Euh, les Chinois profitent, profitons aussi. Bon, on parlera des codes promo du jour sur AliExpress. Il n'y a pas grand chose hein, en ce moment. Alors je les continue à les mettre sur JT Geek et sur Skyphone. Il n'y a pas grand chose de ouf. Alors il y avait un peu du OnePlus 9 et tout, mais bon voilà, encore une fois, eux aussi. On sent ce petit mode débrayage. Mercredi, je vous ai proposé un live sur Twitch, un live à 16h sur Twitch. Le sujet c'était un fabricant veut que je teste une de ses sex dolls, mais laquelle choisir. Donc c'était un live où on découvrait un peu... Alors c'est un fabricant, donc c'est un, un, un grossiste, encore une fois, un, un fabricant. Quoi. Euh, on a découvert son site, on a découvert tous les modèles qu'il avait, et puis on a découvert surtout, bah, l'espèce de FAQ ou de Q&A où ils expliquent bah, qu'est-ce qu'une sex doll, quelle est la différence des qualités, comment l'entretenir, comment s'en servir, comment la ranger, comment l'habiller, comment la réparer, euh, comment l'utiliser, comment on peut avoir des vagins amovibles et des vagins fixes et tout. Enfin, voilà. c'était un moment incroyable. On a passé vraiment un très bon moment parce que je pense que beaucoup comme moi ont appris des trucs. <rire> vraiment, il y a pas le truc je me doutais un peu. Mais j'en étais pas à ce niveau là on a passé un très très bon moment et beaucoup justement m'ont écrit en MP après c'est la vidéo a fait quand même pas mal de vues même si elle était uniquement sur Twitch alors je vous rappelle, si tu n'as pas Twitch tu vas directement sur jtgeek.com tu as l'article, tu peux regarder la vidéo comme ça hein. tu n'as pas besoin d'être connecté ni rien tu peux aller sur Twitch, je n'ai pas besoin de te connecter si vraiment tu peux, tu, bah, tu peux te connecter, t'inscrire, tu peux me follower sur Twitch pour participer au prochain live, c'est gratuit. Et ça permet, bah, en fait, plus on a de, de followers, plus ça me permet de faire gagner des cadeaux un dimanche sur deux pendant le live du dimanche bon on a passé un très bon moment et voilà et certains m'ont écrit en me disant non mais mais c'est euh, il dit mais ton histoire de devenir revendeur c'est une connerie ou euh, c'était vrai je dis non non c'était vrai de devenir revendeur et tout enfin moi non mais après vous de lancer un business et tout puis là ils m'ont dit ah ouais mais alors c'était comment tu pourrais nous expliquer là tu avais parlé de faire un site et tout et alors après bon la, la plupart je les trois hein, qui quand même qui m'ont écrit j'ai moi je vous propose c'est de faire un live comme ça en disant euh, devenez euh, lancez votre propre business devenez entrepreneur avec euh, avec pas avec pas d'investissement quoi en gros juste un, un site une idée et on ferait un live comme ça qui serait dans l'idée tiens je veux me lancer dans le business on parlera des sex d'oeil parce que c'était rigolo mais ça marcherait pour tout on se lance et euh, voilà je lance ce projet là comment je commence qu'est ce que je fais et euh, comment je mets en place et tout catégorie sous catégorie tout ça et euh, je pense qu'on fera un live peut-être bah, du coup mercredi prochain parce que je suis pas encore en vacances parce que je serai encore là mais le mercredi bah, mercredi prochain voilà ça ça sera le mercredi d'après je suis en vacances donc mercredi prochain ça pourrait être euh, un truc, comment lancer son propre business en ligne euh, ou un revenu d'appoint, tu vois En partant euh, avec très peu de budget, quoi. c'est ça le but, c'est pas de vous dire euh, acheter ma formation, euh, acheter mon live, acheter ma formation, machin Donc si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur Twitch et à me follower On y nous manque 23 followers pour arriver à notre palier de 300 et vous faire un live dimanche pour faire gagner des cadeaux euh, la vidéo du jour, trois montres automatiques Seiko Miyota à moins de 100 euros. elles vont te rendre fou, alors qu'elles sont juste magnifiques, d'abord elles sont très très belles. La vidéo, alors pour le live, toi tu la verras dans, quand j'aurai fini, et pour les autres, bah, elle sera déjà en ligne. Alors, le problème avec Pagani, euh, c'est un des vendeurs de Pagani, alors, je ne sais pas si c'est qu'il il est officiel, mais bon, ils le disent tous, donc euh, maintenant, j'ai des doutes. Euh, c'est qu'il a complètement baissé ses prix, il a complètement défoncé ses prix, là, donc c'est très, très agressif. Par contre, il n'y a plus de problème d'affiliation. Alors, comme je lui ai écrit, je lui dit, ouais, mais enfin, t'es sympa, mec, mais bon, là, euh, à la base, on prend les montres gratuitement, on fait la review gratuitement, mais en échange, on met un lien d'affiliation, donc on se dit que si on vend pas mal de montres, bah, ça me fait, moi, un petit billet comme ça à la fin pour, pour le travail quoi. Et ils ont fermé le programme d'affiliation. Donc je dis bah c'est pas cool. Euh, S'il n'y a pas de problème d'affiliation, là les montres, bon je les ai faites, euh, on va les mettre maintenant. Euh, j'ai vu les liens à la fin qu'il n'y ait pas de lien d'affiliation. Je dis bon on va quand même faire le. On fait le taf, on met la vidéo en ligne, tant pis pour ma gueule, de hein. toute façon voilà, j'ai gagné deux montres à 80 balles de plus euh, et mais dit non mais euh, je dis non donc ça sera plus possible dis, si on peut si on peut rien si on peut pas être rémunéré par la montre puisque et Mino, là ils ont donné un petit billet quand même parce que eux ils n'ont pas de problème d'affiliation depuis le début mais on leur a demandé un petit billet non mais on peut payer et tout donc j'ai en envoyé mon adresse paypal en disant voilà la vidéo est en ligne euh, la vidéo sera en ligne vendredi voilà mon paypal euh, si vous pouvez faire quelque chose c'est bien Si vous pouvez pas ça va être compliqué pour les autres hein, euh, on va dire euh, ciao bye bye euh, Dire et bye bye, il y avait une chanson comme ça. Reste <rire> cool bébé, sinon je te dirais bye bye. Voilà, c'est ça. Voilà, donc vous décriverez les vidéos ce matin. Des montres avec des mécanismes Seiko ou Miyota, des montres automatiques qui sont juste magnifiques. Et je pense que même vous, si vous regardez la vidéo, que vous soyez fan de montres ou pas fan de montres, il faudra quand même avouer que pour 80 euros ou 90 euros TTC pièces les montres sont extrêmement bien finies, très quali. Et Avec un mouvement automatique, c'est qu'au miota dedans, quoi. C'est vraiment c'est vraiment le truc qui, est, euh, qui pourrait vous faire vriller euh, l'idée. Bon, on parlera également dans, la, dans le tout. J'ai eu un contact en Chine de, de une de mes cerises là qui travaille pour une boîte de je sais pas quoi euh, parce qu'il y a un c'est OnePlus, mais euh, ils font du marketing pour OnePlus, puis ils font du marketing pour Black Shark et tout. Alors qu'elle m'a proposé de m'envoyer le Black Shark 4 Pro au mois de bah là euh, soit avant le jour de l'an chinois soit après pour faire une review au mois de février donc euh, une vidéo gratuite bien évidemment, parce que bon le téléphone vaut quand même 600 ou 700 balles euh, malgré tout, donc euh, j'ai accepté parce qu'il est quand même plutôt intéressant ce téléphone là je vous rappelle, on devait également recevoir au mois de janvier le nouveau Nubia Red Magic 7 S Pro mais bon là vous aurez compris que voilà hein, vu les pénuries, les machins, les trucs je pense que voilà même eux ils n'arrivent pas à livrer en temps et en heure donc on risquerait au mois de février d'avoir et le Black Shark 4 Pro <rire> et le Black Shark 4 Pro et le Nubia Red Magic 7 et il faut juste attendre qu'ils soient disponibles et les marques nous les enverrons voilà, donc deux reviews gratuites en échange du produit, mais deux téléphones qui sont très intéressants en mode gaming. Je rappelle le Black Shark, lui il a des boutons magnétiques, c'est à dire que tu appuies, les boutons sortent comme ça et tu peux t'en servir un peu comme des gâchettes et tout. Le téléphone est quand même plutôt intéressant, même s'il a que un 888, alors que le mien il a déjà un 888 plus et que le nouveau va avoir un 8 Gen 1, un chose comme ça. Ça reste de très très bons téléphones et voilà. Donc on est en liste pour les recevoir, on est en liste pour recevoir plein de trucs. Hein. Alors après, le problème c'est que vous avez vu, c'est que à chaque fois on me dit ouais, et puis des fois. Elle nous abandonne pendant trois semaines. elles reviennent là. Elle part tous en vacances et tout. Donc, on devrait avoir plein, plein, plein pour cette année 2022. On devrait quand même avoir plein de produits qui sont très, très, très kiffants avec des, des produits dont le panier quand même est beaucoup plus élevé. On parle à ce haut-parleur en forme de cône. Là. Prenez un cône de, de glace, vous mettez à l'envers. Ils ont mis un haut-parleur et tout 500 balles quand même. Hein, euh en bluetooth et tout, projet indiegogo. Il y a plein de trucs, plein, pas mal, là, qui devraient arriver, où les meufs changent de boîte et tout, voilà. Si elles reviennent de vacances, qu'elles restent dans la même boîte, bien évidemment. Donc la review de cette semaine, la montre, on devait avoir le Midia et Suite Plus, mais en fait elle s'est trompée, c'est pas le 21 janvier, c'est le 21 février, la review. Donc voilà, donc pas d'urgence, c'est pas que j'ai fait les montres. On devrait la semaine prochaine vous proposer le RedKay W12. Un aspirateur balai, euh, lavage et tout un peu comme on a vu avec le dreamy H11 Max dans l'autre version. Par contre, lui, il est à prix d'enfer parce qu'il est à moins de 200 euros plus code promo plus des cadeaux pour les premières commandes. Cette vidéo est programmée pour le 28, donc euh, genre euh, ils seront déjà tous partis, les Chinois. Mais euh, j'enverrai au tipeur le 27, puisque les premières commandes auront euh, petit code promo sympa et des petits cadeaux euh, pour les premières commandes. Donc comme ça le 27, vous aurez le temps de vous préparer, les autres, vous l'aurez la vidéo que le 28. Donc peut-être l'intérêt de devenir tipeur, vous soutenez l'aventure, on finance l'émission, vous avez la vidéo la veille, ça permet de vous préparer quand il y a des promos comme ça en disant je l'achète, je l'achète pas, et d'être sur le qui vive à 9h du matin quand euh, l'offre commence moi je dis ça je dis rien après c'est pas parce que la vidéo elle est déjà prête qu'elle est en non répertoriée que voilà, les tipeurs vont l'avoir avant tout le monde voilà, bon, euh... bon, une des, des pour cette nouvelle année, <rire> oui, oui, bonne année, voilà, Mais nouvelle année chinois, le tigre, Le tigre, heureusement, heureusement, c'est pas le hamster, puis la nuit ce matin, heureusement, c'est pas l'année du hamster, <rire> ils l'ont échappé belle, ah bah ben non, <rire> bon, <rire> alors je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les news, à Hong Kong, apparemment, ils ont trouvé des hamsters dans un dans une animalerie qui avait le, qui avait le Covid et donc du coup les, les hamsters ont chopé le covid et comme les gens allaient voir les hamsters, les gens ont chopé le covid à cause des hamsters <rire> Ouais, ouais, oui. Non, mais t'as l'impression, mais non, c'est toujours... plus t'es gros, plus ça passe. Plus... Voilà. Donc après, évidemment, c'est une d'animalerie et tout, je pense que ton hamster chez toi, si t'as pas le Covid, tu vas pas le refiler, il va pas l'enfiler à d'autres. Pour là, je veux dire, le mec a eu l'idée d'aller tester un hamster Et un mec qui s'est dit, s'il allait tester un hamster. J'ai vu dans une vidéo, il y a un mec qui a testé une orange. Il a pris une orange, il a mis le TPCR dessus, et le TPCR, il est complètement parti en couille en disant, l'orange a le Covid. Donc bon, voilà. Encore une fois, le lama aussi, peut-être, je sais pas. Bon. Donc le geek.tv va certainement me bah, faire une petite migration cette année, euh, peut-être pas directement au mois de février, au heures de vacances, mais le geek.tv va devenir un petit peu bah, mon site euh, de vidéos, de news. J'ai vu, le, je suis allé voir par euh, curiosité, le site de Manuel Ferrara, qui, euh, qui, qui m'avait... Euh, comment dire qui m'avait fait un, qui m qui était en live mercredi dernier et qui a fait un raid sur ma chaîne parce que j'étais là au bon moment et qui a dit voilà. Donc euh, tout le monde est là, tu connais pas. Je, ben non, moi je suis en Asie et tout donc je connais pas. Et euh, bonjour à Jexan euh, c'est tôt pour la France, Il <rire> euh, a donc je lirai. Oh, on dans le live. Euh, -ce que je veux dire, voilà. Donc, je vais voir son site par curiosité. Il est quand même plutôt bien fait. Il est très orienté Twitch en même temps. Euh, voilà. Donc, je me suis dit, tiens, bah, c'est vrai que le guide.tv pourrait aussi, plutôt que de faire un truc comme ça, faire un site beaucoup plus explicite et orienté pour mes vidéos, mes lives et plus dédié à ma personne. À la base, ça devait être un site d'échange avec les youtubeurs et tout, mais ça n'a pas marché encore une fois les gens ont pas été assez réceptifs parce qu'on n'apporte pas assez de vues donc ça deviendrait un site vidéo pour moi euh, comme ça multimédia et tout et tout je vais m'en occuper bon je rappelle vous pouvez me suivre également sur le Tipeee, je rappelle, hein, vous suivez, vous avez vu, la vidéo des montres, elle est déjà là depuis hier, la batterie tout, toutes les vidéos sont là 24 heures avant tout le monde. On est à 206 euros par, euh, pour ce mois. L'objectif, c'est d'arriver aux 300 euros, encore une fois, 1 un euro chacun. On dirait, ah, fait les couilles en or. Bah, pas trop, parce qu'on fait quand même deux émissions par semaine, euh, quatre semaines par, euh, par mois. Euh, voilà, ça fait quand même pas mal d'émissions pour beaucoup de travail et surtout, euh, beaucoup de plaisir. Voilà, donc ça vaut bien un petit Tipeee, vous soutenez l'aventure et vous recevez les news avant tout le monde. Oh, C'est trop bien. Voilà. Bon, les promos AliExpress du jour, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui le 21 Rien de bien. Hein aujourd'hui, il n'y en a rien de bien. On a un mixeur euh, 48 euros. Euh, bref, ouais, des chaussettes. Alors, si elles étaient rouges et jaunes à petit poids, je veux bien. Non, il n'y a rien de bien en promo. Euh... Continuons, continuons. Bon, les j'ai pas été fort cette semaine, les puisque je suis en plein papier en ce moment, en train de, de faire plein de trucs là en même temps, donc euh, j'ai pas eu beaucoup, beaucoup de temps. Je continue ma petite perte de poids tranquille. J'étais remonté à 85,4 kg là pendant une petite période, et là ça y est, je suis redescendu, euh, je suis redescendu à, à 80, en dessous des 85 kg. 84 kg ce matin, tu vois. Donc 84,64 kg, c'est pas mal, je suis parti 87 kg il y a une semaine et demie donc euh, 87 kg, ça fait presque un peu un peu moins 2 kg 4. Voilà, 85, ouais, ça fait 2 kg 4. Voilà, 2 kg 4 en, en 10 jours. Voilà, donc c'est bien la preuve que les kilos les premiers kilos sont les plus faciles à perdre parce qu'il suffit de réduire les mauvaises habitudes, de faire un peu d'exercice. Il y a une semaine, c'est vrai qu'avec le chat et tout, j'étais pas très sérieux au niveau exercices mais voilà, un, un jour sur deux rameur et un jour sur deux les exercices. Donc, ouais, 2,4 kg en 10 jours, c'est bien. C'est tout doucement. Vous voyez, on avait mis une, un objectif de 50 grammes par jour pour dire d'être, prendre vraiment son temps et de, de toujours être dans les chiffres. cela là, il y a eu un petit rebond. J'étais descendu en dessous de 85. Je suis remonté en dessous de 85,5 euh, à peu près, tu vois, pendant deux jours. Et là, toi, je suis redescendu. Comme quoi, il y a toujours des effets de petits yo-yo en fonction de ce que tu manges. Puisque ce que tu manges, c'est pas le lendemain, hein, c'est euh, une semaine après. Et voilà, il faut, faut faire un petit peu euh, pirouette, cacahuète. Donc, voilà, vous pouvez suivre cette aventure incroyable sur mon blog qui s'appelle lesmagouilles.com. Je vous rappelle, on se retrouve également sur Twitch. Voilà, ce live est actuellement enregistré. Alors, je vous rappelle, il est surtout enregistré pour euh, GLG Vidéo euh, pour 6h euh, du matin. Mais comme je me dis, je fais l'enregistrement en, en one shot. Autant le mettre en live pour que ceux qui puissent être là, comme bah, par exemple A0, euh, ao 0 et Joxy Han, <rire> et ben, puissent profiter éventuellement voilà, d'être là en live. et de de lire leurs commentaires et d'avoir ce petit moment privilégié entre nous. Entre nous La vidéo, je vous rappelle, si vous ne connaissez pas Twitch, vous pouvez y aller dessus, vous avez toutes mes vidéos en replay pendant 6 jours. Par exemple, la vidéo des 18 de ça, elle a fait... C'est vu quand même, on a fait 300... Moi, j'en un peu. La vidéo de mercredi, elle a fait... Je l'ai marqué où Diffusion passée. C'est pas assez large, je vais voir. Si je mets comme ça... Ah non, c'est celle qui est en route. 378. Je suis conne. <rire> 378, c'était pas la bonne. Voilà. Donc 378 vues. Hop là, attends. Un peu, un peu là. J'aurais des live en cours. 378. Il y a des vidéos qui ont bien marché. Hein ben, quand euh, Manuel Ferraram a a fait un raid sur ma chaîne la vidéo a fait 849 vues toi comme quoi euh... <rire> ah il a dit ouais il a fini son émission il dit voilà euh, il y a Badger qui est en ligne euh, il a que 26 viewers allez donner de la force et donc du coup grosse toute la team canette est, est arrivée sur le live et ça a fait euh, bah, ça a fait du bien ça a fait du bien à la vidéo et certainement du bien au nombre d'abonnés de followers allez il en manque 23 si on fait 23 je vous fais un live dimanche et je vous fais gagner des cadeaux et on a vu qu'Amazon il serait chaud pour vous offrir encore des chèques cadeaux plus on en aura encore la externe et tout et tout voilà même si tu le fais pas même si tu viens pas vas-y follow c'est le nombre qui compte voilà je vous rappelle vous pouvez également me retrouver sur instagram mon pseudo c'est Greg le guide sur le... là je me tout alors hier petit alors, hier c'est journée immigration c'est faire des papiers et tout chiant il y a un monde de fou puis il y a le genre de papier que tu il y a qui tu peux faire en ligne il y en a il faut y aller encore une fois en physique oh, il y a un monde de fou il faut attendre et puis je suis allé en fait ça ferme à 11h30 donc je suis allé à 10h45 le temps d'arriver la meuf elle prend le papier c'était presque 11h30 elle me dit revenez à 14h ouais oh, je suis parti alors, je suis allé vais je suis, allé manger. Je suis allé boire un petit café j'ai attendu et puis en fait j'ai vu que sur le site ils ouvraient à 13h donc je suis allé à 13h30 c'était fait ah, j'ai mon papier, euh, je peux avancer dans mes démarches administre tu vous trouverez les vidéos des montres, les vidéos des batteries voilà des vidéos, j'essaie de vous mettre un peu des vidéos quotidiennes et des vidéos de review vous pouvez également écouter cette émission en podcast si vous n'aimez que le doux son de ma voix Tu dis, ouh cette voix m'excite ou cette voix me, me rend fou voilà. ben, vous pouvez m'écouter directement en podcast sur, <rire> sur Soundcloud j'ai tout bougé, bougé. c'est tout de la merde maintenant je vais le mettre comme ça, Attends, encore un petit coup. Voilà, vous pouvez écouter sur Spotify. Si vous avez un truc de podcast, vous pouvez m'écouter sur Podcast Addict. Vous pouvez m'écouter sur euh, Spotify. Ça marche bien en fait. Hein J'ai vu que j'arrive euh, à m'écouter à moi-même sur Spotify. <rire> ah putain, mais je fais n'importe quoi. Euh, vous pouvez m'écouter sur Spotify. Voilà, sur un peu de podcast et sur Amazon par exemple. Ah, J'ai tout bougé là. Oh, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Faut Il faut qu'il arrête, papa. Faut qu Il faut qu'il arrête. Voilà. Bon allez on continue euh, Film et série télé de la semaine J'ai découvert cette semaine disponible sur tous les réseaux Bonjour à 42GIF Qui vient de se connecter euh, également sur le chat. J'ai découvert euh, sur les réseaux Que je ne dois pas citer Mais vous vous l'avez directement sur votre chaîne Le Voyageur Une mini série apparemment C'est une mini série mais avec des épisodes qui durent une heure et demie Et c'est bien c'est un épisode Une histoire euh, Avec euh, Eric Cantona voilà, donc l'histoire d'un ancien flic qui résout des enquêtes et tout. Ouais, j'ai regardé le premier, c'était pas mal, ça va. Le deuxième, tout de suite, euh, la flic... Euh... <rire> Tu auras la, la gendarmerie, tu dis c'est pas possible, monsieur. dans la gendarmerie, je veux dire, je veux bien croire que ils n'ont pas tous fait euh, les grandes écoles, mais là, quand même, euh, on sent que le niveau euh, il est un peu hein. <rire> euh, c'est pas trop trop mal et tout. Et puis, j'ai vu qu'il y avait deux saisons et que la deuxième saison c'était avec un autre acteur, c'était pas avec Eric Cantona, peut-être à un moment où il est un peu trop cher, où il fait autre chose de sa vie, et avec quelqu'un qu'on a vu, je crois que c'est dans engrenage ou chose comme ça. Hein, voilà. Donc, euh, pareil, des acteurs que j'aime bien. C'est une série qui se regarde. Voilà. Le premier épisode est bien. Le deuxième épisode, le format était tout bidon. Hein, sur ma télé 16, 9e, je retrouvais qu'un 4 tiers compressé euh, dégueulasse. Enfin, bon, après, c'est pas très très grave. Saison 1, euh, 4 ou 5 épisodes, je crois. Et saison 2, il y a déjà deux épisodes disponibles. Apparemment, ça passe à la télé chez vous. Donc, il n'y aurait, y aurait pas besoin de, euh, de, de télécharger euh, illégalement. Hein, euh, pour vous, dans ce cas-là. J'ai regardé également euh, hier Boba Fett, saison 1, épisode 4. Bon, c'était pas le, le meilleur, encore une fois. Là, c'était un peu long, un peu. Alors, c'est très Star Wars pour le meilleur et pour le pire. cest c'est très Star Wars, c'est euh, comment ils appelaient ça le les trucs d'anticipation néo-rétro un peu c'est-à-dire que c'est soi-disant dans un futur très très lointain, mais les technologies datent des années 80 quoi, c'est alors qu'à un moment il y la meuf et tout il dit je te mettre un piston là, une bielle un machin, c'est très c'est très, je vais pas dire grotesque mais tu vois là c'est très la grosse perceuse, le gros machin, tout ça on voit pas et tout, c'est très futur mais en même temps voilà ça tient pas la route quoi, comme les Star Trek avec les écrans bombés, tu sais les vieilles télé et tout c'est fait avec euh, même pas les technologies du jour, c'est vraiment fait avec des vieux, vieux trucs où ils cherchent pas à se compliquer. Alors, c'est pas mal parce qu'encore quoi, s'il y a beaucoup de décors, il y a beaucoup de Star Wars dedans, il y a beaucoup de références et tout, donc pour ça, c'est sympa. Après, pour le reste, bon, c'est vrai que ça tire un peu en longueur là, leur histoire de syndicats, de trucs, euh, les méchants et tout. Ah, ça commence à devenir c'est vachement bien au début là ça commence à devenir un peu compliqué et j'ai peur que ça devienne relou après sur le long terme ou s'il se passe rien rien comme ça qui reste que sur leur pauvre planète euh, à se battre entre eux ça va être relou alors qu'au moins le mandalorian il a est planète en planète il y avait des histoires des acteurs différents et tout et je j'ai regardé parce que c'est toujours un bon moment Encore une fois c'est un tarot et ça reste euh, mythique mais euh, pas, pas tant que ça j'ai commencé également à hier à regarder euh, sur Netflix le Puppet Master sur Netflix. Alors, c'est le marié le, marienno... le mari... marionnettiste, <rire> le marionnettiste en français et tout. J'ai commencé à regarder ça au début, j'ai commencé à regarder ça pendant 20 minutes. Voilà, c'est pas mal, ça se met un petit peu en place. Il explique tout, il y a vraiment des psychopathes. Hein. Ça commence à se mettre en place et tout. c'est... Pas mal, et puis après, bah, j'ai vu que sur euh, YouTube, il y avait une vidéo de DDI, DDE, ou Daily Driver Exotique, des mecs qui ont des Ferrari, des Porsche, qui les tunisent, qui les réparent, qui roulent toujours avec, qui n'arrivent pas de les casser, de les réparer, qu'on en ont plein. En plus, c'est des Canadiens, pas des tabarnak, mais euh, voilà, des Canadiens euh, qui parlent anglais. Et euh, c'est pas mal, j'aime bien, c'est super bien fait, ils ont, je sais pas, wat millions d'abonnés. Avec Stradman, je crois que c'est ceux qui ont le plus d'abonnés. Donc euh, voilà, il y avait un ça de une demi-heure, donc j'ai préféré arrêter, regarder ça pendant une demi-heure. Alors c'est vrai qu'après avoir fait Booba, <rire> le, roi, le petit ourson, et euh, une partie de euh, voilà du marionnettiste, et après avoir regardé euh, Daily Drava des Oti, bah, il était l'heure d'aller se coucher, donc j'ai pas repris. Euh, voilà, j'ai pas repris, je suis resté sur les voitures, les courses et tout, c'était pas mal, j'adore ça. Ils, ont, ils font beaucoup de vidéos tous les 2-3 jours et tout, euh, c'est très bien filmé, il y a plein d'actions, on les suit, c'est vraiment du storytelling, ça peut, euh, ça peut vous plaire. Voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon vendredi. Prochain live sur Twitch, samedi à 10h du matin, où on fera. Alors, normalement, on va faire le déballage des produits que j'ai reçus, mais alors, le problème, c'est que cette semaine, je n'ai rien reçu. J'ai reçu 4 hackings qui ne bouge pas depuis 3-4 jours, autant FedEx, il va arriver là tout à l'heure, il va sonner, il va me livrer le truc et, et j'aurai des colis, mais autant je n'ai rien reçu, pour, pour, pour de vrai, <rire> j'attends plein de trucs, mais voilà, on sent que les transporteurs sont débordés à cause du jour de l'an chinois, donc, on verra ce qu'on fera demain pendant le live. Peut-être fera juste un, un petit QA ou juste un, un mode FAQ. Enfin, dans tous les cas, on se retrouve samedi à 10h. Et puis après, le prochain live tweet, ce sera mercredi prochain à 16h. Où là, on fera euh, si ça vous tente bien. Après, si vous avez une autre idée, euh, on improvisera. Mais comment se lancer dans, dans un nouveau business, tu vois, comme ça, sans investissement. Juste en lançant une idée, en regardant si l'idée peut fonctionner. Euh, je veux dire, un, un WordPress, un nom de domaine, on regardera sur OVH comment ça coûte. Ça n'a pas coûter mieux. le de c'est dix balles et un, un, un serveur partagé euh, je suis pas même pas sûr que tu as besoin d'un qui me suffit un petit savoir partagé avec une petite bande passante et tout pour pour tester le coup ça peut suffire pour commencer donc on regardera ça et puis on fera un truc pour dire là voilà, j'ai 20 ou 30 balles je veux me lancer un truc j'ai un peu de temps et comment on pourrait faire comment moi je le ferais on pourrait lancer le truc et comment tu verras que en d'une base on pourra faire évoluer ce business là et préparer des choses dès le début et puis voilà on prendra un sujet au pif genre les sexes doy parce que c'est la blague et puis après mais tu verras que tu pourras l'adapter à n'importe quel business model et te dire Ah, il a pas un tort, parce qu'elle permettrait de faire et du ça, et du peut-être vendre du YouTube, et du Facebook, et de lancer mon business, et de faire de la vente, ou drop. Voilà. On verra ça dans le live de mercredi. Ce sera un live qui sera plutôt complet et certainement euh, très ouais. intéressant. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je à tous une bonne journée, un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral. Et à samedi, 10h du matin sur Twitch. Et c'était au moins d'y aller, de t'inscrire et de me follower. Même si tu viens pas, c'est pas grave. Mais au moins, on fait les 300 et, et vous allez voir qu'il y a plein de choses très sympathiques qui s'annoncent. Allez, bonne journée à tous. Bon vendredi. Bye bye.